l'authentique <rire> là ça c'est la bonne route 66 comme il faut <rire>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 <unk routes fa structures> tu disais quoi, tu ce de ton âge? <ografère> <transition fert introduce> hey mais on... on va arriver à Oklahoma. Oklahoma? Ouais. Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma. Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, mama, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma, Oklahoma. <rire> Oui, je confirme, on a un âge mental de 14-15 ans. Je vais sais pas, moi, je, je serais heureux non, Vraiment <rire> Notre voyage de la route 66, on arrive à Oklahoma, on fait des petites routes, c'est génial. Et voilà, on arrive là direct, oh, son périphérie d'Oklahoma, bouchon. Alors que ça fait trois jours qu'on n'en a pas eu, oh là, là là là, ça vaut bien la peine, soi hein. hein, soi disant, le c'est le modernisme, des autoroutes, ben on est coincé. Soit 68, ça roulait bien. 66, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, c'est parce que je suis, généreux. Ouais. <rire> je suis généreux, je suis généreux je généreux, généreux, généreux, je suis généreux, je suis généreux, je suis généreux. <rire> T'as appris pas mal d'anglais depuis que tu es ici. Hein oh oui, j'ai app... oui, vraiment fait un fameux progrès. Hein. De toute façon, il n'y a pas mieux. Hein si tu veux apprendre une langue, il faut aller dans le pays et ta vu, tu apprends beaucoup plus vite. Hein oh oui, oh oui, oh maintenant, tu sais ce que c'est que les deux O. on dit où On dit pas bouge, mais on dit bose. Parce ouais. qu'il y a un seul haut. Mais on dit cool parce qu'il y en a deux. Tout à fait. Bon, et comment on dit chien-chien Quand t'as vu un chien tout à l'heure, on dit Oh le beau chien-chien Ah bah tu t'es dit Oh le beau dog-dog <rire> tu peux dire aussi, Oh le beautiful dog-dog Oh le beautiful dog-dog <rire> <rire> Et alors, tu te ce chien-chien, tu Oh dog-dog Oh dog-dog oh, <rire> Attention papa Attention, il y a un pont Attention <rire> Ça y est. Est bon. Allez on est arrivé à l'hôtel on va manger un bout on va manger quoi du japonais on, on va, va manger. manger on va on manger, va manger on va manger on va manger on va manger gG on va manger du on japonais on va manger du japonais on va manger on va manger on va manger on va manger on va manger GG du japonais du japonais on va manger du japonais Ça c'est classique dans les restaurants américains, ils vous souhaitent un anniversaire, et le personnel vient et vous chante un, un joyeux anniversaire. Oui, mais ici c'est japonais, c'est oui, pas américain. Oui, mais enfin, ils sont quand même aux états unis quand même, parce que le japonais qui m'a parlé là, il n'a pas d'accent japonais. À mon avis, il est né ici. Alors, qu'est-ce que tu penses On est assis à table, le chef va cuisiner devant nous, Ouais, ça donne envie. Ça, hein. ça c'est la première fois, montre un peu la table. Encore une première fois J'en ai marre, moi la première fois. Ouais, vivement qu'on rentre à demain. Hein. Ouais, ah non, on rentre après-demain, après-demain. pas de l'andouille. pas de l'andouille, euh. T'as pas de l'andouille, euh. Non, mon mal, qu'on pas casser les pieds à nous aujourd'hui. <rire> bon, ça, ça sert à rien, mais c'est juste parce que c'est chouette. <rire> ça ça, ça n'attendrit pas la viande, mais c'est chouette. Ah, uh, uh, oh, uh, uh, uh. <laughs> All right, fire. Chowdhye -chow broken. Oh, Est-ce Est qu'il fait que des oignons C'est de l'artisanat Ah ben le la cuisine japonaise c'est de l'artisanat. Oui. Voilà, Viens les oignons. On va les couper les oignons, un c'est toujours bon, papa Toujours bon. Voilà. voilà. Dernier jour. Dernier jour. On descend à Dallas. On descend à Dallas. Bon. On va retrouver le séjour. Oh là là. Oui mais les abonnés vous le sauront plus tard. Ils ne le sauront plus tard. Ouais, oui. là, voilà, t'as plus qu'à regarder le reste de la vidéo et tu verras plus tard. Ça c'est du ça, des... tu vois bien, ça. Comment faire que en sorte que tu mets un bon pouce et si on a suffisamment de pouces bleus, et bien à ce moment-là, je dirais ce que j'ai pensé de ce voyage. T'as vu un peu, Comment je l'ai éduqué 4 locomotives hein. Il y en a un qui est de ça c'est y Côté. 128, 128 wagons, 4 locomotives et 4 locomotives Quand tu te retrouves devant le, le passage à niveau notre appareil, ouais, il faut pas être pressé hein. si tu as besoin du médecin, c'est foutu hein. Tu vas directement au cimetière Les bon. ouais. Il est midi 26, tu refuses pas une glace à midi 26? midi 26, à 9h 26, à 6h 26, à, à 11h 26, à minuit ouais. 26. Jamais je refuse. Et là, pour une vie. fois qu'on a trouvé une chaîne de bonne glace, ah ouais, ouais, ouais, ouais. et là, je la trouve sur la route. On va y aller. On va y aller. Allez. On ne change pas ce qui marche. Hein. Ah, quand ça marche, ça marche. Voilà. Allez, allez. On, va. Ouais. on est déçus. En tout cas, moi, je retourne déprimé. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, on est déçus. On vient pour une glace à la cerise hein. et en plus, il n'y en a plus. Bon, on en fait quoi ouais. Écoute, c'est parti pour bien le faire, hein, mais on va poursuivre notre chemin. Oh, euh... Ouais, mais quand, quand tu es parti sur un truc, ah ouais, dans ton cerveau, tu viens de conditionner ton cerveau que tu veux une glace à la cerise et t'es quelqu'un te dit qu'il n'y en a pas Plus Et que tu regardes d'autres que ça ne te botte pas trop Ouais. Bon, allez. Le cœur lourd, on y va Ouais. Euh... ouais. Allez viens, allez je sais tu traînes la patate mais il faut y aller. Hein. Allez, oh. lui il y est bien proche. Hein. Ça va mieux mmh. Ça va beaucoup mieux. Sauf que maintenant j'ai deux cuillères pour manger une ma glace Le problème c'est que j'ai deux mains, une pour le pot, une pour la cuillère Et l'hôtel est là Ah t'as deux cuillères parce qu'ils sont gentils avant d'acheter la glace, ils te la font goûter Ouais Sans problème et avec le sourire hein. C'est pas qu'on attire l'attention ici mais presque Ah oh, mais en fait tu vois sympa hein. ils, ils sont égale, tout du gentil Ils disent bonjour Bien hein. sûr Elle est bonne la glace Ça va Ça va la, la batterie se recharge ah ouais, la, la batterie, est au marche maintenant. <rire> et en plus, j'avais vu faire tomber un morceau de cerise dans le pot. On m'a dit oh non, elle quoi faire tomber la, la cerise dans le pot. Du coup, il m'a donné trois cerises. <rire> je t'ai donné la mienne parce que j'en peux plus et tu manges les deux. Eh ben... Cerise-citron, c'est une bonne combinaison, hein Tout à fait. Ça n'a pas l'air d'être douloureux Oh, c'est c'est pédile. Je vois nous en faisons lentement très lentement tu as l'air de te régaler tu sais pourquoi tu en fais lentement ouais parce que je suis bientôt au fond <rire> <rire> On vient, on vient de vivre un truc qui est inimaginable en France, c'est la gentillesse des gens ici. Il y, a un, il y a une famille, il vient nous souhaiter bienvenue au Texas, ouais, ouais. ils entendent qu'on parle français, français, ils nous demandent d'où on vient, et euh, je te présente, je dis que t'es mon papa, et il commence à dire, on dirait pas, tu parais tellement jeune, et il te prend dans ses bras, un truc de ouais. fou. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. Un truc de fou ouais, ouais. Bienvenue, aux... Bienvenue au Texas, passez du bon temps, God bless you bien sûr, mais bon ça... Moi, sent... mais, mais non, mais eux, c'est leur façon de dire, euh, voilà, mais pff, essaye de faire ça à Paris, tiens. Mais tu te fais baffer à Paris si tu fais ça. Tu vois, on a beau critiquer encore une fois les Américains, mais moi ce que j'aime, et ça c'est vraiment quelque chose d'optimiste, c'est que les gens ici, il n'y a pas de complexe, on vient te dire bonjour, on vient te féliciter, on te prend dans les bras, mais bon sang, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Ça fait combien une personne que moi je vois sur un parking quand je t'attends Tous les jours. Les gens. Tous les, les jours. Les gens arrivent, ils me voient, ils voient je les regarde, ils me regardent. Le gars, il est allé dans la station de service. Il est revenu avant toi avec un sachet. Il m'a resalué. Il est parti avec sa voiture et au moment où il est reparti, il m encore dit bonjour. Ouais, ici, on dit bonjour, on dit bonjour, on dit au revoir, on te souhaite une bonne journée. Même sur les panneaux de travaux, attention travaux, on vous souhaite une bonne journée. C'est euh, ah ouais, ouais, ouais. la courtoisie américaine. Et, euh, et moi, j'en ai marre qu'en qu France ou qu'en Europe, on critique les Américains. Oui, bien sûr, tout n'est pas bon aux États-Unis. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon de voir des gens sympathiques qui viennent te, te dire bonjour, te dire au revoir, te demander de te de proposer de l'aide. Ici, quand on voit que, que tu as besoin d'aide, ils viennent spontanément te proposer de l'aide. C'est un truc de fou. Et là, c'est pas la première fois que tu prends des gens de tes bras. Hein. Ah, quand on était à Springfield, bah oui. dans le restaurant, euh, dans le. Dans le. c'était dans le euh, um, steak and shake. L'homme un peu qui nous paraissait un peu simplet. Ah oui ouais, ouais, ouais, ouais. Il t'a pris dans ses bras aussi, vous avez rigolé, ici tu rigoles avec tout le monde. Fantastique, il vient ici à côté. Et ça fait du bien, tu connais pas que, Tu les connais pas C'est que moi j'ai bien aimé, Qui me dit mais vous paraissez pas avoir votre âge <rire> alors, oh, ça, non, alors ça, c'était pas. C'était un ami. <rire> the same color as as genuine color I believe it's a factory color. Ouais, il pense que il pense que c'est une couleur d'usine. Mais n'a pas été peint ici Si, si, ça a été peint ici. Mais c'est pas lui qui l'a peint, c'est le peintre, il y a un peintre ouais. pour ça. Ouais. Wow. wow. thank you for sharing this. Même le ressort il y a tout en cron, tout en Même le ressort ouais. Wow. Punaise. Magnifique hein. 420 chevaux. Le moteur vaut à peu près 5000 dollars. Le moteur n'est pas d'origine, mais quasiment c'est même le même modèle. Et tout est neuf. ont a été refait. Regarde-moi ça, c'est chrome. C'est un truc de malade. Waouh! c'est ce monsieur là qui a tout refait. Tunnel, c'est une belle voiture. Hein. des gens comme ça. Ben, ça fait vivre ces, ces véhicules Punaise, les radiateurs derrière, il est magnifique ouais, hein Même ouais. le radiateur, ouais, il est chromé ouais, ouais, ouais. Les soudures sont impeccables Waouh wow. ouais. C'est magnifique, hein quel travail Yeah, that dude. He's been waiting for that snake to be on the road. Yeah, yeah. He'll, probably block, he'll probably run block for me with all of yeah. That's John's so, yeah. car. He loves. So, that little um, one 190. Oh, wow! You, know, you have these? Wow! Yeah, we're. No it's way. Like, we're in the process No way. Them. This one is, is rare. Oh yeah. Yeah. Wow. Yeah. It's not so. Rare, right? wow, ça c'est rare ça. Hein? Wow. Oof. Oh. Yeah. Wow, Ouf. Yeah, it's a little over 600 horsepower. Six son, <laughs> <six son> chevaux. <laughs> wow. And this is 11 horsepower. No. That's I gonna fire up for you. Il y a 1100 chevaux là-dedans. Il a dit Tu veux entendre un feu d'artifice Non, non, 1100 chevaux dans ce moteur. Je l'ai Wow. 1100 chevaux dans ce moteur. Il veut te faire entendre. Tu veux l'écouter Ouais, C'est une Mustang Non, il va l'allumer il va, il va pour nous. That sounds like music. Yeah. Wow, dis, ça résonne comme de la musique, hein? <laughs> Wow. That, that oh yeah. you smile. that's oh, yeah. a ça ça te ça te fait sourire. <laughs> ah oui ça, ça, ça, ça, quand tu écoutes ça, ça Wow. Are you doing self the, the chrome's the Yeah. We, you do that self here? This one hasn't been restored. This is an old restoration. Okay. Yeah, and, and we're just doing All the stuff to uh, repainting the, the boot, you know, in the back. And, right. and you do that here or. You, you... Yeah, we do everything. Ah, they do They do it here? Wow. They do it here. Wow. Ils do it here. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. On le fait ici. Et on a été bien accueillis par non. Joey, hein ouais ouais, ouais, ouais, ouais, tout à fait. Encore une fois, là, l'hospitalité américaine, hein. Ouais, ouais. Tu montres que tu es passionné, enfin, Il t'ouvre euh, toutes les portes. Enfin, on est deux gars sympas aussi. Oui, ça, il faut <rire> le dire, hein. en toute humilité, ouais, on bon, est super sympa. <rire> non, mais ça joue. Le fait d'être soi-même sympa, on n'est pas là... On n'est pas les touristes avec la tête de con, tu vois <rire> Pourquoi ça se voit Ah oui, ça se... il y a des touristes, c'est vraiment des gros ah potentiels. Ouais, ah ouais ouais ouais. Euh... Donc moi j'ai le cou et les chevilles qui enflent, en j'en peux plus là. <rire> Je rentre, j'ai se... on dirait le bon nom de Michelin. Merci. <rire> ça fait plaisir. <rire> Attention, ça va être chaud là-dedans. Oui. Ouh et Il fait 40 degrés hein. et encore Et la semaine dernière, il faisait plus chaud selon lui. Il plus chaud. Allez c'est parti. Ouais je sais que je vais me brûler les fesses. Ouh oh, oh, c'est chaud. Oh, ah, Ouh ah, là ça brûle. Ah, à fond Mais à fond la clim à mon avis elle a chaud là Il a chaud Il fait 38 degrés là